journal. Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à de ce vendredi. L'insulte, la diffusion ou le partage de fausses informations sur les réseaux sociaux, désormais punis par la loi NRDC, en l'auteur encourt une peine de six mois de prison fermée plus en moins. C'est ce qui prévoit le nouveau code du numérique promulgué récemment par le chef de l'État. D'autres innovations de ce nouveau texte présenté par le ministre du, mé... du Numérique, Eberran Kolongile et son collègue de médias Patrick Mouya à suivre au début de ce journal. -là. Également sommaire de votre trésor tout un mois pour rendre hommage à la femme. 30 jours de rencontres, de sensibilisation, de mobilisation des femmes et des jeunes filles autour du thème retenu cette année. Des rencontres ont aussi abordé la lutte contre les violences faites à la femme. La ministre du genre a clôturé hier officiellement les activités liées au mois de droit de femme. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, le travail de réhabilitation des 14 km d'asphaltage de la voirie urbaine de Bounyanitouri exécuté par l'entreprise Safricas au point mort. L'administrateur de l'Office des voies et drainage est allé plaider pour le coup d'accélération de ses travaux, plaido à effet auprès du gouverneur militaire de la province de Littori, des travaux qui doivent prendre fin avant les élections de cette année. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Après Kinshasa, le président suisse vient de fouler le sol de la ville de Gouma au Nord-Kivu, il, il a été accueilli à l'aéroport de Gouma par le gouverneur militaire. Dans son agenda, une visite humanitaire dont différents camps de déplacés internes après Gouma, Alain Berset se rendra dans la province du Sud-Kivu. Les détails dans nos prochaines éditions. Le président suisse, depuis pratiquement 48 heures, l'air congolais, Alain Bercé a rencontré hier son homologue Félix Antoine Tshisekedi Après un entretien en huis clos, ils ont tenu une conférence de presse. La large part de ces face-à-face -face avec le professionnel de médias a été consacrée à la situation humanitaire dans l'Est de RDC. Patrick Michel Moukoui, pour plus de précisions. Il porte en lui l'hospitalité légendaire de toute une nation,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 Et juste après son tête-à-tête -tête avec Sonomo le et Félix Antoine Tshisekedi chulumbo Alain Berset s'est rendu à l'Académie des Beaux-Arts. Sur place, il a visité des ateliers et des salles de salles d'exposition d'œuvres d'art. Plus de précision dans ce reportage Fanny Kikofi. Une journée longue et bien chargée pour le président de la Confédération Helvétique, Alain Berset.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 La Suisse s'est dit prête à accompagner le pays africain à régler tout le problème des groupes armés qui sèment désolation, plus particulièrement dans l'est de la RDC. Alain Bercé, président de la Confédération Suisse, l'a dit au cours d'une séance académique avec le député et sénateur congolais. Plus de précisions dans ce reportage signé Sandra Nyangi, Gélor Kimpianga et Denis Koungi. A l'occasion de sa visite officielle en République démocratique du Congo, le président de la Confédération Helvétique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 Autre chose à présent, Nairobi, capitale kényane, a abrité du 12 au 13 avril dernier la 33e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis Abeba. Les coordonnateurs de l'accord suivi qui a porté la voix de l'ERDC à ses assises se félicitent des avancées enregistrées dans le processus de la paix mené par le Force régional de l'EAC dans la région de Grand Lac. Plus de précisions dans ce commentaire de Robert Ndj Sensei.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 Sur les processus régionaux de dialogue. Les coordonnateurs du mécanisme de suivi de la COCAD, Clodie colomba se félicitent des avancées sur le processus de paix mené par la communauté d'Afrique de l'Est et surtout la médiation angolaise. Parmi les premiers résultats obtenus, il y a notamment le début des références progressives du M23, qui malheureusement reste encore présent dans les environs des plusieurs positions militaires, occupées <coughs> dans les montagnes, tout en renforçant notre position. Avec le processus de Nairobi 1, 2 et 3, la majorité des groupes armés est favorable au programme de désarmement, le programme de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 Je le dis en titre, l'insulte, la diffusion ou les partages de fausses informations sur les réseaux sociaux désormais punis par la loi congolaise. L'auteur encourt une peine de six mois de prison fermée plus en C'est ce que prévoit le nouveau coût du numérique promulgué récemment par le chef de l'État. D'autres innovations de ces nouveaux textes présentés par le ministre du numérique, Eberon Koulungele et son collègue de médias, Patrick Mouyaya, hier au cours d'un prix Fingo presse. Regardez devait être codifié, et c'est l'essence du travail qui a été fait par mon collègue qui nous fait le privilège de partager ces plateaux du briefing ce soir, euh, euh, désiré Cachemire Colangelé, je lui passerai la parole tout à l'heure. J'espère que nous avons pris le soin de vous faire parvenir euh, les résumés justement de ces codes parce que le texte il est immense et... 390 articles, 4 titres. C'est un peu difficile à broyer, mais ce soir, nous avons voulu, nous voulons avoir un exercice un, quelque peu pédagogique qui expliquera d'abord le contexte de l'élaboration de ces textes, mais aussi euh, quelques points particuliers. Nous voulons avoir le grand axe, le contexte, les grands axes de ces textes pour permettre... Euh, aux médias qui sont là, de poser des questions spécifiques qui permettront à ceux qui nous suivent à la maison d'être édifiés sur l'innovation que nous allons apporter dans le cadre de notre gouvernement, dirigé par le Premier ministre Jean-Michel samaloukonde Kenge, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Il était très important que l'on réfléchisse sur l'idée de pouvoir mettre le numérique au centre de l'action gouvernementale. Et pour cela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 donc ces données peuvent également constituer une matière première qui est susceptible d'être vendue, d'être euh, commercialisée et donc de gagner de l'argent. Antipas Mboussanyamouissi va voter ou postuler à Goma au Nord-Kivu. Le ministre d'État, ministre de l'Intégration Régionale, a obtenu hier sa carte de lecteur dans un centre d'enrôlement. Juste après avoir rempli son devoir civique, il a regagné Kinshasa, la capitale, comme nous dit Diane Balakambombo dans ses commentaires. L'aéroport de Goma et ses environs étaient noirs de monde. La foule nombreuse est venue accueillir le ministre d'État, ministre d'Intégration Régionale, Moussa Antipas Niamoussi. Les militants de son parti, le RCD, KML, ont brandi leur drapeau tout au long du cortège, qu'a emprunté leur autorité morale. Dès l'aéroport de Goma, au gouvernorat, même ferveur partout jusqu'au centre d'enrôlement. Ici, Antipas Moussa a obtenu sa carte de lecteur. Devant la presse, il a rassuré le processus électoral qui ira à son terme avant d'évoquer la situation humanitaire consécutive aux exactions du groupe Rebel en 23. Nous sommes le pays qui a le plus grand nombre de déplacés dans le monde maintenant. Ce sont des vieilles femmes, des, des enfants, des femmes enceintes, des malades, des vieillards, des personnes qui vivaient chez elles, qui se retrouvent brusquement comme ça, déplacées, logées à les fortunes dans des petits trucs indignes du genre humain. Nous devons mettre fin à tout cela et je suis très très admiratif de ceux qui travaillent, les, les, les agents humanitaires qui essayent de faire ce qu'ils peuvent faire mais aussi des agents publics, mais aussi toute ma sympathie aux personnes qui en ont beaucoup énormément souffert, ceux qui perdent les leurs, même aujourd'hui parce qu'il y a des morts à gauche-droite. Nous devons mettre fin à tout cela, c'est à ce titre d'ailleurs qu'en tant que ministre de l'intégration régionale, je suis aussi chargé du processus du retour à la paix, j'ai une participation à faire, je le ferai avec le maximum de sérieux et le soutien de ma hiérarchie la relance des activités portuaires, la chute de la production provinciale de l'or, le coût élevé des dédouanements, autant de revendications des opérateurs économiques de la province du Sud-Kivu, soumises au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, qui séjourne dans ce coin du pays. Plus de précisions dans ce reportage des Animbalaka et Romain Boudin réunion a permis au vice-premier ministre, au ministre de l'économie nationale, Vital Kamiré, d'être informé sur les doléances des membres de la FEC du Sud-Kivu, dévoilé dans un mémo par Joyeux Baidi Kamirindi, président du conseil provincial de la FEC du Sud-Kivu. La relance des activités portuaires au port de Bulungu, la chute de la production provinciale dès lors, aussi les coûts très élevés des dédouanements sont là les difficultés que rencontrent les partenaires du gouvernement.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 Tout un mois pour rendre hommage à la femme, 30 jours des rencontres, des sensibilisations, des mobilisations de femmes et de jeunes filles autour du thème retenu cette année. Des rencontres ont aussi abordé de questions liées aux violences faites aux femmes. La ministre du genre a clôturé hier officiellement les activités liées au mois de droit de femmes. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Comme nous disent Mamita Bangoulou, Eric Djoké et Yvette, ma continue. Devant les partenaires techniques et financiers du gouvernement, Mme Mireille Massangou en a appelé à la poursuite de la lutte pour réduire les inégalités dans le domaine du numérique. En ce 21e siècle, aucune nation ne peut se passer du numérique pour son développement. Car le numérique est désormais à la base de toute dynamique de croissance économique, industrielle et de réduction de la pauvreté dans l'optique de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous voici aujourd'hui, au terme des activités que nous avions lancées le 8 mars 2023, je profite de l'occasion pour rappeler que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un chef de l'État s'est déplacé pour communier avec les femmes des 8 mars. raison pour laquelle... Je le remercie très sincèrement, au nom de toutes les femmes de la République démocratique du Congo, les rassurer, qu'il peut compter sur nous pour la réalisation de sa politique sur les gens et sur la masculinité positive. L'ONU Femmes a promis sa contribution et son soutien à la réussite du mandat du ministre du Genre avant que Mme Camonia, secrétaire générale, ne revienne sur la représentation des femmes dans les institutions de prise de décision. Les bailleurs de fonds Laurent Paris-Patello tiennent à la suppression de toutes les formes de violence basées sur le genre. Au cours du mois dédié à la femme, le ministère du genre a organisé plusieurs manifestations. Parmi les importantes, il faut signaler la levée de fonds pour les victimes de violences dans l'Est du pays. Les agents et cadres des différentes administrations financières de la province du Cassay sur le banc de l'école. Pendant cinq jours, ils renforcent leurs capacités sur toutes les matières liées à la bonne gestion de finances publiques. à Un séminaire appuyé par le projet encore plus de précision dans ce reportage de Franklin et Claire Calombre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 Décentraliser et réformer aussi la gestion de marché public et son informatisation en visant les avantages et perspectives, comme l'a souligné Boenga Efongé, coordonnateur provincial du projet Encore dans la province du Kassai à l'ouverture de cet atelier. De son côté, Maître données Piemé, gouverneur de province, qui a présidé officiellement ses assises, a encouragé les participants en le demandant d'être actifs et participatifs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 J'espère donc que la réalisation de cet atelier devrait nous permettre de réaliser des performances nécessaires à réaliser par l'exécutif. Le travail de réhabilitation des 14 km de la voie urbaine de Bounia, nous sommes là de la province de Littourie, exécuté par l'entreprise Safricas, toujours au point mort. L'administrateur de l'Office des voies de drainage est allé plaider pour les coûts d'accélération de ces travaux, plaidoyer fait auprès du gouverneur militaire de la province, des travaux qui doivent normalement prendre fin avant la tenue des élections de cette année. Suivez. L'office de voirie et drainage plaide pour l'accélération de 14 km d'asphaltage de la voirie urbaine de Bougna exécutée par l'entreprise Safricas. Déclaration faite ce mercredi à la presse à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de Lutourie, ceci après avoir visité ces différents chantiers. Après notre échange avec le gouverneur, après que nous ayons aussi déposé notre rapport, nous avons redemandé à l'entreprise qui a pris une grande part de voirie asphaltée, c'est-à-dire la safrikas en tout cas de se mettre au travail et d'engager les actions d'asphaltage de la route. Et surtout que nous travaillons dans une vision du chef de l'État, président de la République, qui voudrait, à son niveau, comme l'égard de la nation, comme œuvre de développement, qu'on ait quand même... Il nous va dans la ville de Bounia. Occasion pour l'honorable Wilson à Adirodou d'encourager l'entreprise Mogabao pour l'exécution de 8 km additionnels pour la modernisation du chef-lieu, de l'Itourie. Nous encourageons l'entreprise euh, Mogabao qui fait ses œuvres sur terrain. Nous constatons effectivement que l'entreprise a des machines neuves. L'entreprise est en de faire le travail. Nous avons vu même les ponts euh, sur la rivière Nyamkao qu'elle est en train de transformer, puisque c'était un vieux pont. Donc pour nous, comme population, comme entreprise, comme le président de la République, en tout cas nous avons besoin de l'asphaltage de 24 km avant l'élection de décembre 2023. Depuis l'avènement de l'état de siège, plusieurs axes routiers ont été réhabilités, ce qui permet à ce jour de booster le développement de la province de l'Itouri. Enrôlement et identification des électeurs, la CENI ferme et bientôt ses portes dans l'ère opérationnelle 3. En Itourie, plus de 80% de la population s'est déjà fait enrôler. Chiffre livré par le secrétaire exécutif de la CENI au gouverneur militaire au cours d'une audience. Encore une fois de plus, Junior Sélémane. Le et l'identification de l'acteur de la troisième aire opérationnelle en province de l'Utouri a déjà atteint 80% d'enrôlés, comparativement à d'autres provinces où la situation sécuritaire est stable. Ceci est dit à la restauration de l'autorité de l'État caractérisée par le retour de la population dans leur milieu d'origine. L'enrôlement se déroule plutôt très bien en Lutourie et jusque-là, nous n'avons pas d'incidence sécuritaire majeure. Tout se passe bien et les chiffres que nous avons atteint à ces jours, plus de 82% témoignent de l'évolution de cette opération à Nitouri. Occasion pour Jimmy Angama Tadri, secrétaire exécutif de la CNU à Nitouri, de saluer les efforts et les sacrifices consentis par le gouvernement militaire, le lieutenant général, le bouillant Johnny dans la sécurisation de ces processus. Nous félicitons d'abord le gouvernement provincial toute l'équipe du comité provincial de sécurité qui nous a accompagnés, mais nous félicitons aussi tous les fils et toutes les filles de l'Itourie, les notables, et tout le monde qui s'est déployé pour que l'enrôlement puisse bien se dérouler en Itourie jusque-là. Nous demandons à nos frères et sœurs qui sont Itouriens de d'accompagner le processus jusqu'à la fin et ceux qui ne se sont pas fait encore arrôler de profiter de cette période de cotation pour retirer les jetons et se faire arrôler selon les communiqués de la CNI. Au stade actuel, l'administration militaire crée des conditions sécuritaires favorables pour que la population comprenne le rôle qu'elle joue. En cette période préélectorale, en s'acquittant de son devoir civique, elle s'est mobilisée massivement pour obtenir sa carte d'électeur à prévision des élections qui se pointent à l'horizon d'ici. 2023. La population du Maniema sensibilisée sur les actions du chef de l'État et appelée à soutenir et à voter massivement pour Félix Antoine de Tulumbo lors de la prochaine présidentielle à la manœuvre. Le député provincial Jacques Manara qui a aussi obtenu sa carte de lecteur. Regardez.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 et que la route est dans un état de délabrement très avancé. L'unique recommandation que je peux avancer d'abord au gouvernement provincial, c'est de faire un suivi et à l'office des routes, d'accélérer sa façon de travailler. Saisissant la balle au banc, le député provincial Jacques Manara Kayumba a également prêché sur le soutien l'actuel l'acteur chef de l'État, Félix Santon-Tusseke d'Itilombo. La sensibilisation...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 et Les femmes du territoire de Kassongo n'ont pas été oubliées également par l'air député provincial à l'occasion du mois à l'air Dieu. Près de 2000 pièces ont été distribuées à cette occasion. C'est fini pour ce journal de la meilleure journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Papingina Namao, Pascal jean Jansi Matundo Igetengwanza, ainsi que Nzengele Basosa. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h à Nishimbalaka, 20h, Sandra Nienji, Tabou. Moi, je reviens demain à la même heure. Au revoir.